Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de vivre la relation amoureuse rêvée. Ce live est fait pour vous. Si vous avez ce désir de vivre une relation amoureuse, vraiment profonde, telle que vous le souhaitez vraiment, ce désir est là dans votre cœur. Vous déployez les moyens, vous vous donnez les moyens pour nourrir cette relation, vous vous investissez. Et malgré tout, malgré tout, euh, ben, la relation n'est pas fluide et la relation est faite de réajustement. Et euh, mon intervention, je le souhaite en tout cas, c'est de vous apporter vraiment deux espaces de transformation que vous, vous pourriez déjà actionner afin que vous puissiez rétablir et vraiment prendre soin et conserver cette relation amoureuse que vous désirez vivre vraiment. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ce live est aussi fait surtout pour vous. Si vous avez déjà entamé une démarche sur ce sujet-là, dans lequel vous avez déjà exploré en thérapie, en soins énergétiques, les liens karmiques, peu importe, dans le fait de dire « Moi, j'ai envie de vivre cette relation amoureuse vraiment que je désire. » Et malgré tout, vous voyez que même s'il y a des transformations, ben, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Et je pense que je peux vous emmener un angle de vue qui n'a pas encore été vu jusqu'à ce jour. Et, euh, et que... Et, et, et je souhaite vraiment vous le partager de façon à ce que vous puissiez vraiment déjà mettre en action et vous mettre en action et mettre en place les outils que je vais vous partager et hello charlotte <rire> j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien donc alors vous êtes certainement dans cette situation où ah, vous avez ce désir-là en vous. Ce désir, il est fort, il est intense. Et vous savez très bien que si vous vivez cette relation amoureuse telle que vous le, que vous le ressentez, vous êtes vraiment heureuse. Et vous, vous, la relation amoureuse qui vous rend vraiment heureuse, c'est cette relation où vous sentez que vous êtes désiré, où vous êtes vraiment aimé pour ce que vous êtes et tel que vous êtes. Vous êtes... Euh, je vais reprendre mes notes oui, vous êtes dans cette relation pour vous la relation amoureuse et ce que vous désirez vivre c'est vraiment de, euh, de ressentir que cet amour est réciproque que l'amour que vous témoignez à l'autre est réciproque et qu'il y a vraiment un investissement euh, où vous êtes en phase un investissement réciproque et où vous êtes en phase vous êtes dans la même dynamique vous avez envie de vivre les mêmes choses vous êtes dans le même rythme mais ce que vous désirez aussi c'est de ressentir que vous êtes au cœur de la vie de cette personne au cœur de ses priorités et au cœur de son agenda vous avez aussi envie de de cette relation, voilà, où il y a de la complicité, où vous êtes dans la même longueur d'onde, où vous êtes vraiment en phase, où tout se passe, se passe naturellement. Vous êtes avec une personne qui est votre évidence. La relation est une évidence. Tout coule tout roule. Vous n'avez pas besoin de vous investir, quand je parle d'investissement tout à l'heure, pas de vous investir avec force, mais vous sentez vraiment que, c'est vraiment, vous prenez soin de lui et la personne prend soin de vous. Et, vous êtes aussi, et vous, ce que vous désirez, c'est d'être aussi dans cette relation amoureuse où il y a une, une attention qui est partagée. Mais mieux que ça, une attention qui est anticipée. La personne anticipe, la personne vous voit, la personne tient compte de vous, anticipe les choses. Et ça, c'est la relation que vous voulez vivre vraiment, vous voulez ressentir cette sensation que vous êtes vraiment aimé vous avez envie de ressentir que ça pétille en vous quand vous êtes avec cette personne et que ça soit réciproque et que ça roule et que c'est fluide et donc tout naturellement qu'est ce que vous faites vous allez vous investir mais pas s'investir avec force vous allez vous donner les moyens pour nourrir cette relation parce que pour vous c'est comme ça que vous aimez aimer c'est comme ça que vous aimez vivre la relation et donc tout naturellement vous allez porter attention sur la personne vous allez Écoutez la personne, vous allez euh, soutenir, nourrir ses besoins, euh, vous allez, euh, comment dire, euh, oui c'est ça, vous allez vous rendre disponible et vous allez faire en sorte de, toujours faire en sorte que la relation se synchronise. Donc vous allez tenir compte de lui, malgré tout, malgré tout votre désir il est là j'ai un désir de vivre la relation vous savez que si vous vivez la relation de cette façon là si ça se présente de cette façon là vous êtes heureuse et vous, vous voulez tendre vers ça c'est ce que vous voulez vous allez vous donner les moyens de vivre cette relation vous rencontrez quelqu'un vous dit lui je l'aime j'ai vraiment envie d'être avec lui c'est lui avec lui que j'ai envie de et vous vous donnez les moyens Voilà, vous, vous investissez vous vous mettez en action dans la relation et c'est une re... Une mise en action sans force, c'est une mise en action par amour pour la relation. Et malgré ce désir et votre investissement, ben en fait, la relation n'est pas si fluide que ça. La relation n'est pas si harmonieuse que ça. La relation, elle est faite de réajustement, de discussion encore et encore. Euh, vous... Voilà, encore et encore. Et puis finalement, en fait, vous vous rendez compte que dans cette relation, vous n'êtes pas si satisfaite que ça, ou bien... Vous êtes en attente, vous êtes en demande et rien que le fait d'être dans cette, dans cette posture-là ne vous convient pas. Et puis vous dites à un moment donné, bon ben peut-être que euh, moi qui suis en attente et en demande, j'ai peut-être un problème dans mon passé puisque je suis voilà, dans cette posture-là et que j'ai besoin de faire un travail sur moi pour être moins en attente, pour trouver un meilleur équilibre dans la relation. Et vous cherchez, vous allez faire une thérapie. Vous allez voir chez maman et papa le rejet, la trahison, blablabla, l'abandon. Ok, des programmations aussi euh, de ces schémas-là. Euh, vous allez aussi même voir un soin, faire des soins énergétiques pour dire ben, peut-être qu'on peut me retirer ce mal là qui est en moi qui fait que je réclame tout le temps, je suis jamais satisfaite. Du coup, j'ai l'air d'être compliquée et donc peut-être qu'on peut réharmoniser, calmer tout ça en moi euh, pour que je puisse. Aspirer à être avec cette personne que j'aime mais avec qui c'est pas vraiment fluide Voilà, puis vous allez appliquer des pensées positives Moi je suis digne de vivre dans une relation amoureuse, harmonieuse euh, Je suis digne d'un grand amour Et malgré ces belles phrases si nobles que vous êtes en train de vous répéter ben peut-être que vous allez vous sentir un peu mieux, et vous allez dire ah c'est super, je me suis calmée, et du coup la relation se calme. Mais malgré tout, après je sais pas une semaine ou deux, chasse le naturel, il revient au galop et vous constatez à ce moment-là que ben c'est toujours insuffisant. Ben il y a toujours de l'insatisfaction, vous n'êtes pas encore dans la relation que vous désirez vraiment. Il y a deux possibilités à ce moment-là. Soit vous vous dites, ok, tant que je ne vis pas ma relation rêvée, c'est que j'ai des choses que je peux encore changer en moi. Il y a peut-être la méthode d'Armel qui peut fonctionner et moi je suis persuadée que oui. Euh, et soit l'autre option, c'est de se dire, ok, je vais me contenter. Ok, c'est pas grave, je vais accepter. Je vais me contenter et je vais me convaincre que c'est, après tout, c'est pas si mal. Après tout, c'est pas si mal. Je peux accepter que les choses soient comme ça. Et puis, le temps passe. Le temps passe jusqu'au moment où, à un moment donné, vous allez ou avoir une maladie ou avoir un accident ou je ne vous le souhaite pas. Ou euh, Le temps passe. Là, vous êtes euh, le visage tout ridé. Vous avez, je ne sais pas, 70 ans ou plus. Vous êtes assis sur un banc et vous regardez là sur la promenade des Anglais à Nice ou je ne sais pas où vous êtes. Et vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Je me suis contentée, j'ai accepté de vivre une relation qui ne m'a pas nourrie, qui ne m'a pas, pas fait vibrer en réalité, par peur d'être seule peut-être, par peur de, de, de, oui, de me retrouver seule ou de ne pas... Peu importe, peu importe. Mais finalement j'ai accepté de renoncer à mon rêve. J'ai accepté de renoncer à la relation amoureuse rêvée, que je désirais vivre profondément dans mon cœur. J'ai renoncé à quelque chose qui je savais pertinemment, que si j'étais dans cet espace-là, mon bonheur était garanti. Et j'ai renoncé à ça. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il est trop tard. Mais comment se reconstruire à ce moment-là Donc, pourquoi je vous parle de cette façon-là Parce que mes amis, effectivement, le temps passe. Je ne sais pas à quel âge vous avez. Mais il y a un moment donné où on a besoin de se poser les bonnes questions. Et il y a un moment donné où on a un choix de se dire où je deviens créateur et propriétaire de mon miracle. Et je vais créer la vie que j'ai envie de vivre. Et je vais plutôt m'investir à vivre la relation amoureuse que j'ai envie de vivre. Ça ne veut pas dire quitter l'autre. Hein? Non, non, non. Ce n'est pas de ça du tout que je suis en train de vous dire. C'est juste que... Tant que vous n'êtes pas dans l'espace que vous avez envie de vivre, c'est que vous avez quelque chose que vous pouvez changer à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas encore trouvé l'angle. Voilà. Parce que votre réalité extérieure en soi, elle est en totale corrélation avec ce dont vous vibrez à l'intérieur de vous. Donc, bonjour euh, Lola et bienvenue. Donc, en fait, il y a vraiment cet espace de dire s'il y a quoi que ce soit que je vis à l'extérieur de moi, c'est bel et bien la résultante. De ce que je vibre. Mais s'il y a quelque chose que je ne vis pas, c'est juste un champ d'information Me signalant que je n'ai pas encore touché l'équation vibratoire que j'ai besoin de changer à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore eh oui, changé, transformé à l'intérieur de moi. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour vivre dans le grand amour. Non ça ne veut pas dire que dans votre destin, votre karma, il va falloir que vous vous contentez d'un plat dans lequel vous n'êtes plus satisfait. Non, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Tout est infiniment possible. Vous pouvez tout vivre. Vous pouvez tout vivre. Et moi, mon intention et ma mission, c'est vraiment de vous transmettre euh, les processus de transformation quantique. Pourquoi je parle de quantique Parce que c'est vraiment des transformations intérieures qui vont déclencher automatiquement des transformations dans votre réalité de vie. Et mon intention, déjà à travers ce live, c'est de vous partager justement ces espaces de transformation-là pour que vous, déjà, vous puissiez mettre ça en place dès maintenant dans votre quotidien. Bienvenue, Eureka, <rire> dans ce live. Ok, donc. À partir de là, si vous êtes vraiment dans cette dynamique de dire « Ah non, mais là, je suis prête à transformer quelque chose en moi pour pouvoir me augmenter les chances et m'offrir vraiment toute cette chance de vivre la relation amoureuse rêvée que moi je rêve de vivre et qui est possible parce que ça ne dépend que de vous. » Vous changez les éléments de votre vibration intérieure. Automatiquement, vous changez votre réalité. Ça, pourquoi Parce que c'est le mécanisme de la vie. Le soleil se lève le matin, il se couche le soir. Pourquoi Parce que c'est comme ça. C'est le mécanisme de la vie. Vous plantez une graine dans une terre que vous cultivez, ben elle porte ses fruits. Pourquoi ben C'est le mécanisme de la vie. Vous déposez un champ d'information dans votre vibration intérieure, vous allez le vivre dans la matière, dans les événements de votre vie. Pourquoi ben C'est le mécanisme de la vie. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, en sachant ça, ça, ça, moi ça me donne vraiment un espoir de se dire mais en fait, quel que soit ce qui m'arrive, rien n'est fatalité, rien n'est figé. Tout est infiniment possible. Maintenant, comment faire eh C'est là où on s'oriente vers des personnes, justement des, des coachs, des thérapeutes, peu importe, où justement ils sont porteurs de processus qui vont vous permettre de faire ce shift à l'intérieur de vous. Et donc ça c'est mon intention aujourd'hui dans ce live donc voilà ce que je vous propose il y a en mon sens deux zones d'exploration et de transformation possibles pour que vous puissiez vivre la relation amoureuse que vous désirez vraiment mais où ça se passe vous avez fait déjà des thérapies et tout ça vous avez changé votre façon de penser vous avez vu que c'était maman et papa malgré tout pas fluide pourquoi pourquoi parce que en réalité quelles que soient les transformations que vous abordez quelquefois les transformations que vous faites si vous ne changez pas votre structure identitaire cela ne sert à rien je suis désolée, je suis très ferme dans ce que je dis parce que je le pense profondément cela ne sert à rien ça veut dire que imaginez vous imaginez vous que pourquoi je parle de structure identitaire Qu'est-ce que c'est déjà la structure identitaire La structure identitaire, c'est ce qui vous constitue. C'est ce dont vous vibrez totalement. Votre vibration, elle est constituée de vos systèmes de pensée, de vos émotions et de l'attitude que vous avez. Donc, toute cette mécanique-là, c'est ce qui vous constitue. Tout ce champ d'information-là, c'est vous. C'est votre structure identitaire. La question qui se pose, c'est sur sur quoi est basée votre structure identitaire qui fait que vous ne pouvez pas vivre la relation amoureuse que vous désirez parce que mes amis comme je vous ai dit selon votre structure identitaire votre structure vibratoire c'est la même chose votre réalité autour de vous s'adapte à votre structure identitaire je donne un exemple quand vous allez voir un film ou quand vous allez lire un livre vous voyez bien que il y a un personnage principal. Ce personnage principal-là, il aura un rôle très précis. D'accord Versus, c'est votre structure identitaire et la nature de votre structure identitaire. Le personnage et son rôle précis. Dans un film, tout le scénario du film tourne autour de qui Du personnage principal. Tous les figurants de ce film ont été choisis exprès autour de qui de ce rôle principal pour que vous puissiez jouer votre rôle pour que vous puissiez jouer votre personnage et bonjour à tous et en fait la vie c'est la même chose la vie c'est la même chose vous avez une structure identitaire et donc tout naturellement toute la réalité autour de vous les événements de votre vie les scénarios de votre vie les personnes qui rentrent dans votre vie sont faits exprès vous allez les attirer à vous pour que vous puissiez jouer le rôle de votre personnage. Tout est fait exprès pour que tout soit là. Le truc, c'est que quand on fait une thérapie ou autre, c'est que on va changer, on veut, on veut changer le cours de l'histoire. C'est normal, puisqu'on n'a pas envie de rester là où on est, on désire autre chose. C'est OK. Mais si le rôle principal ne change pas, votre scénario reste le même. Votre scénario de vie, votre réalité de vie reste le même. Vous comprenez donc, ça, c'est vraiment le noyau de toute transformation. Donc, là, dans cette relation amoureuse, la question qui se pose, c'est sur quoi est basée votre structure identitaire par rapport à la relation amoureuse, par rapport à l'homme Alors, peut-être, vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire Qu'est-ce que je me dis de moi Par rapport au fait de recevoir l'amour. Sur quoi je suis basée, en fait Quel est mon champ d'information de base Qu'est-ce que je me dis de moi par rapport à l'amour Qu'est-ce que je me dis de moi à la base Je reviens en arrière, je reviens vers mon enfance et de se dire qu'est-ce que je me dis de moi Et peut-être que je vais vous partager ce qui a été le mien en tout cas, c'est ça peut-être le fait de quand c'était c'était sur quoi j'étais basée que je ne suis pas assez bien. Ça c'est ce que je me faisais croire <rire> sur moi. Je ne suis pas, c'est une identité, je suis, je ne suis pas assez bien pour être digne d'être aimé et de recevoir l'amour naturellement. Pensez-vous bien mes amis, pensez-vous bien que si quelqu'un, si on est, si mon personnage est basé sur cette information-là, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien. Quelle est la vie que je vais avoir Quelle est la vie que je vais avoir ben, la vie qui me permet de jouer ce rôle pleinement. Vous savez quelle est la résultante de ce, de cette structure identitaire. Il est, c'était tout à fait normal, tout à fait normal, en ayant une structure identitaire telle que celle-là, que quelles que soient les relations que j'ai eues de longue durée, j'ai été rejetée par ma belle famille. La première, c'est parce que j'avais pas la couleur de peau qu'il fallait. La deuxième. C'est parce que c'était une famille euh, calabraise et donc euh, leur fils, c'était la prunelle de leurs yeux. Donc moi, j'étais de la merde pour eux. Mais c'était normal, vu que ma structure identitaire, elle est sur le fait que je ne suis pas assez bien. Je vais forcément avoir des figurants dont cette famille qui va me permettre de jouer ce rôle, d'être rejetée, puisque c'est dessus que je suis. Autre chose, euh, dans toute relation amoureuse, je vis en permanence, je vivais en tout cas en permanence, des déséquilibres. Dans le sens où je suis quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque, pour recevoir, peu. Puisque moi-même, je, je ne suis pas assez bien. Je vais passer ma vie à prouver, à montrer à l'autre qu'il a raison de rester avec moi. Et que la meilleure option, c'est avec moi. Donc du coup, je ne suis pas dans une dynamique de recevoir. Je suis dans une dynamique de prouver que je suis la bonne personne c'est normal et donc forcément je vais attirer à moi quelqu'un qui... <rire> qui va j'ai eu tendance à attirer vraiment des hommes égoïstes <rire> qui vivaient leur vie et donc voilà basta basta voilà <rire> autre chose c'est aussi que du coup c'était normal que je rencontrais des personnes dans ma vie où je passe après euh, donc même en amitié, même dans mes relations amoureuses, je passe après. Je ne suis pas reconnue véritablement, je ne suis pas légitimée véritablement. La considération de ma personne n'est pas celle que je souhaite vivre. Mais on ne vit pas la vie qu'on souhaite en réalité mes amis. On vit la vie qui est basée sur notre structure identitaire, sur notre... On vit la vie que l'on vibre, mais on ne vit pas la vie que l'on souhaite. C'est ça le truc. On peut avoir des désirs nobles dans la vie. Mais la question qui se pose, c'est de quoi je vibre Quelle est ma structure identitaire qui fait que toute ma réalité tourne autour de ce personnage et qui me, permet, qui me permet de jouer le rôle de ce personnage principal de ma vie, qui est qui Moi. Bien. Donc, cette structure identitaire, elle est construite dans l'enfance bien sûr si on n'a pas fait de mise à jour et c'est ce que je vous invite à faire et par, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon enfance donc voyez bien que Votre structure identitaire elle est intrinsèquement reliée à une autre zone de transformation que je vais principalement parler ici aujourd'hui qui est la version de l'histoire le rôle principal la structure identitaire il y a deux zones de transformation que je vous invite pour que vous puissiez vivre cette relation amoureuse que vous désirez vraiment. Pardon. La première, c'est changer votre structure identitaire. Et la deuxième, c'est changer la version de votre histoire. C'est intrinsèquement lié. Vous lisez un livre, l'histoire, elle tourne autour du personnage. Donc, même si vous faites des pensées positives, je suis digne de vivre dans une belle relation. Je suis digne d'amour, ce qui est totalement vrai. Mais si la version de l'histoire de base que vous avez n'est pas la bonne, c'est très difficile à mettre en place. Moi, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de résistances et c'est la raison pour laquelle je parle de ce, ce nouveau processus que j'ai mis en place. Et je suis vraiment heureuse de vous partager ce, cette découverte pour moi. Et donc, revenons à la structure identitaire. La structure identitaire, déjà, je vous invite, autorisez-vous, autorisez-vous, mes amis, à déposer la manière dont vous voulez... Être aimé. Donc, à la place de "je suis pas assez bien pour être digne d'être aimé", naturellement, je vous invite à trouver les mots euh, qui vous touchent et dans lequel vous pouvez vous construire différemment. Juste pouvoir déposer, par exemple, "je suis digne d'être aimé et de recevoir en abondance", tout simplement parce que je suis moi, tout simplement parce que vivre dans l'amour c'est ma nature. Être aimé, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est ce qui me revient de droit et c'est ce que je désire profondément vivre l'amour à un plus haut le plus haut niveau qu'il soit c'est ce que j'ai envie de vivre ceci c'est mon désir vous êtes dans votre territoire dans votre monde à vous dans votre espace de vie à vous vous avez le droit de de vivre la relation amoureuse que vous désirez vous êtes libre de vivre ça et je vous invite à vous autoriser généreusement à déposer ce que vous désirez vraiment la manière dont vous voulez vivre l'amour vous savez très bien que la relation d'amour si vous la vivez de cette façon là avec la complicité avec l'intensité avec la fusion moi j'adore fusionner très et ça me fait plaisir de voir des personnes aussi le dire justement dire ok j'aime fusionner et en fait Juste, j'ai envie de vivre l'amour de cette façon-là. C'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me rend heureuse et je le dépose. Donc, transformez déjà, transformez euh, ces pensées sur vous de manière positive et commencez déjà à déposer dans, dans votre corps. Je suis digne d'être aimée, je suis digne de recevoir. Ceci est ma volonté, ceci est ce que je décide par amour pour moi. Posez, déposez ça déjà. Voilà, ce que je veux pour moi et qui me fait... Le plus de bien, c'est de vivre une relation amoureuse et vous, à vous de, voilà, dites ce que vous voulez vraiment, déposez ce que vous voulez vraiment. Parce que je suis digne de vivre dans l'amour, je suis une belle personne, je suis une belle personne et je mérite totalement de vivre une très belle relation. Je mérite d'être aimée pleinement, totalement, je mérite d'être honorée dans ma lumière et dans mon cœur. Je pose ça déjà. Parce que la réalité, c'est ça que je veux. Je suis l'adulte que je suis aujourd'hui. C'est ça que je dépose. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous ressentez là déjà, qu'à l'instant où je dis ça, vous dites, ah ouais, c'est beau, c'est génial. Par contre, peut-être qu'il y a un petit espace de vous qui met de la résistance et qui dit, ouais, mais c'est peut-être pas... Je le ressens pas. Le ressenti n'est pas là. Vous allez dire, ah ben ça, il va falloir le répéter tout le temps. Il va falloir que ça soit une pensée positive, une injonction. Quand vous êtes dans cet espace-là, ça ne sert à rien de faire les pensées positives. Ça veut dire qu'il y a de la résistance quelque part. D'accord Donc, quand il y a de la résistance quelque part, parce que quand on, on, on, on introduit des pensées positives, il s'agit... La meilleure façon pour que ça marche, pour que vous ayez un réel résultat, c'est que vous ressentez que ça se dépose naturellement. C'est une évidence. On est dans une évidence. C'est une évidence que je suis faite pour être aimée. Je suis faite pour être aimée. C'est une évidence. Je suis faite pour être choyée et aimée sans limite. C'est une évidence. J'ai juste besoin de me le rappeler. Mais c'est pas quelque chose que j'ai besoin de me forcer à introduire. Si vous êtes dans cette sensation, vous vous dites, j'ai l'impression qu'il faut que je me force à le dire. C'est qu'il y a de la résistance. Et c'est là où c'est intéressant d'aller explorer dans un autre espace qui est le changer la version de votre histoire parce que la résistance que vous ressentez là dans votre intégration elle vient du fait que la version de votre histoire n'est pas cohérent avec ce que vous avez envie d'injecter en vous donc ça ne marche pas vous comprenez donc du coup ça vous demande de dire ok je me pose prenez une feuille s'il vous plaît quand c'est comme ça et de se dire là en fait la clé en fait la clé la clé de libération, c'est de changer la version de votre histoire. Changer la version de votre histoire, pourquoi Parce que dès lors que vous changez la version de votre histoire, automatiquement, vous changez, naturellement, vous changez la structure, votre structure identitaire. Et naturellement, vous changez votre réalité de vie. Naturellement, vous allez, la relation que vous désirez vivre vient à vous naturellement. D'accord Hello Sarah, Maëva, tout le monde qui sont venus après, ça fait plaisir de vous voir. Donc, changer la version de votre histoire, mais vous dites, attends là, <rire> je vais changer quoi La version de mon histoire, qu'est-ce que ça veut dire Mon histoire, elle est elle est vraie, je l'ai ressentie, je l'ai subie cette histoire, il y a des choses, j'ai vécu des choses de merde. Euh, changer la version de l'histoire, ça veut dire quoi Me mentir à moi-même il faut que je pardonne ce qui est impardonnable accepter ce qui est inacceptable je vous assure que non changer la version de votre histoire ce n'est pas pardonner ce qui n'est pas pardonnable ce n'est pas accepter ce qui est inacceptable c'est pas je vais m'inventer une histoire une autre histoire pour que ça marche on s'invente rien du tout on s'invente rien du tout on, on reprend juste la version de notre histoire avec plus d'objectivité D'accord Avec les refus qu'on pose. Ça, je ne suis pas d'accord que ça s'est vécu de cette façon-là. Et je le dépose et je le légitime. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et coucou Sandia Mais aussi, et aussi euh, dans le changement de la version de l'histoire, on a quand même besoin de rétablir les choses. Mais je vais vous expliquer. Pourquoi changer la version de votre histoire est indispensable Pour qu'automatiquement, il y ait un clap au niveau de votre structure identitaire parce que la version de votre histoire mes amis et coucou <rire> sans dire la version de votre la, la version de votre histoire c'est en réalité le point de départ le point de départ de tout le déroulé de votre vie Alors rendez vous compte on fait un travail mais moi ça a été une découverte pour moi ça mais très sincèrement mais très sincèrement, j'étais spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. Et croyez-moi, c'était pour moi déjà une révolution de pouvoir dire oh, « Ouais, on déprogramme, on reprogramme et on a des transformations de ouf. » Malgré tout. C'était top, c'était top. J'ai créé un programme avec un, des processus de transformation, justement de déprogrammation qui ont aidé les gens. Et d'ailleurs, il y a des thérapeutes qui ont estampillé mon truc. Oh qui ont estampillé ma méthode, pour vous dire. Je n'ai pas pensé à le faire. Je vais penser à le faire par rapport à ce que j'ai fait là. Et là, en fait, mais quelle découverte Parce que je me suis dit, toutes ces libérations-là, c'était top Les gens, ils ont changé leur vie. J'ai rendu ma vie, j'ai rendu l'impossible possible. Ce qui était impensable, je l'ai vécu. J'ai vécu des miracles de ouf. J'ai acheté l'appartement que je rêvais. C'était top. Malgré tout. Malgré tout. Ma vie est restée une lutte. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance, pourquoi Parce que tant que le point de départ de votre vie n'est pas safe, tant que le point de départ de votre vie, c'est-à-dire la version de votre histoire, n'a pas eu une mise à jour, il y a quand même quelque chose qui vous retient derrière, malgré les libérations que vous allez faire, qui fait que vous dites... Je vais passer ma vie à faire des, des processus, je vais passer ma vie à méditer, je vais passer ma vie à faire des libérations, à voir des thérapeutes, alors que vous pouvez euh, aller en vacances, vous hein. <rire> Plus vous pouvez aller en vacances. Mais non, vous êtes là, malgré tout, avec tout l'âme de votre cœur, l'amour, à processer tout le temps. Mais la question de se dire, pourquoi on fait ça Parce qu'on sent bien à l'intérieur de nous qu'il y a une résistance. Il y a quelque chose qui qui accroche derrière. On aimerait, que ça dé... On aimerait bien qu'il y ait des choses qui... On aimerait se décrotter de tout ça, en fait. D'où ça vient Le fait de changer la version de... de votre histoire. Parce que tant que ce point de départ n'est pas un point de départ dans lequel votre cœur est vraiment OK, vous serez toujours dans cette sensation de vouloir que vos parents reconnaissent leurs erreurs. Et à ce moment-là, vous dites « Quand ils reconnaîtront, pourquoi on attend Pourquoi on insiste Pourquoi on parle avec les parents -dire, Moi, j'aimerais bien que tu reconnaisses. Et quand tu reconnaîtras, ah, mon cœur ira mieux. Parce qu'on aimerait un nouveau point de départ. On aimerait une nouvelle version de notre histoire. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et quand on ne l'a pas de la part de nos parents, parce qu'ils sont dans une forme de rigidité qui fait qu'ils ne sont pas ouverts. Pour certains parents, c'est difficile pour eux de reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, mes amis on n'a plus que nos mouchoirs à pleurer. Non, en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions. On est des adultes aujourd'hui, on a notre vie en main. Personne n'a le droit de nous faire vivre la vie qu'on ne désire pas. On peut vivre la vie que l'on désire. Et si nos parents ne sont pas capables de reconnaître le, nos erreurs, on ne va pas être condamné à vivre notre passé tel qu'il est. Non, non, non, non, non, pardon, on s'en fout. Et qui pardonne, qui pardonne pas. Il y a une seule chose. C'est quelle est mon intention derrière cette démarche d'attendre que mes parents reconnaissent. L'intention racine, mes amis, c'est parce que j'ai envie d'avoir une autre version de l'histoire, une version qui me convient, une version dans, le cœur, dans lequel mon cœur se dépose, une version qui réhabilite mon amour propre, une version dans laquelle je sens profondément que je suis aimée, une version dans laquelle je suis maître de mon histoire. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Donc je vous invite, je vous invite, à revenir dans votre histoire parce que en réalité si c'est pas les parents qui réparent qu'est-ce que vous fait inconsciemment on va prendre d'autres personnes en otage hein enfin Prendre notre conjoint, notre tâche, nos enfants, notre tâche, parce qu'on peut. Le voisin, on ne peut pas. <rire> on ne peut pas, non Lui, il s'en fout. Mais les personnes qui sont proches de nous, et c'est important qu'ils soient proches de nous, parce que justement, on va sentir l'impact d'une nouvelle version. Et là, on rentre dans une forme d'exigence envers eux. Moi, j'exige que ça se passe. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. J'exige réparation. Et on rentre dans une relation dans laquelle on devient exigeant, dans lequel on demande. Et puis finalement, on sent bien qu'on n'a on pas envie d'être ce, ce personnage-là. On se déteste soi-même dans quelque chose dans lequel on essaye de fuir. Mais c'est tout simplement parce qu'avec beaucoup de tendresse, voyez ça avec beaucoup d'empathie en vous, vous cherchez juste une seule chose. Une nouvelle version de l'histoire. Un point de départ qui soit digne pour vous, dans lequel votre cœur est ok. Ça n'est que ça. Donc, mes amis, c'est vrai que ça vous demande de prendre du temps pour vous. Mais ô combien ça vaut la peine. Donc, je vous invite à prendre une feuille blanche et réécrivez une autre version de votre histoire. Par contre, qu'est-ce qui fait que notre version de l'histoire, pour certaines personnes qui ont eu un passé lourd, pourquoi est-ce que c'est si lourd Pourquoi on n'est pas d'accord avec cette version il y a aussi une chose qu'on a besoin de reconnaître aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est que la version de l'histoire que nous avons, elle est complètement reliée à la, au regard, au point de vue du regard de l'enfant. Écoutez bien, la version de l'histoire que vous avez aujourd'hui, qui est le point de départ de votre vie, de votre structure identitaire, imaginez-vous, est-ce que vous avez réalisé ça Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous avez réalisé que ce point de départ-là, cette version de l'histoire que vous avez aujourd'hui, est toujours la même que la version de l'histoire quand vous étiez enfant Le point de vue de votre histoire, c'est le point de vue quand vous étiez enfant. Donc, vous êtes en train de vivre la vie de l'adulte que vous êtes, donc je ne sais pas quel âge vous avez, peut-être 45 ans, 40 ans, 36 ans, à travers la base, à travers une histoire de base, Enfant de 5 ans de 7 ans, donc votre vie elle est basée sur une histoire d'un enfant de 7 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, quand vous avez un désir d'adulte, j'ai envie d'une relation, c'est ça que je veux. Toute votre mécanique de vie elle est faite par un enfant de 7 ans, voyez-vous? Et c'est ça la résistance, c'est ça que vous ressentez. Ça vous, vous dites c'est pas cohérent, on comprend pas, c'est pas harmonieux. Ben non, qui est là Qui est là L'adulte de 36-45 ans ou l'enfant de 10 ans, 7 ans Qui est là Qui vit cette vie Qui vit la vôtre de vie Qui est là Donc à un moment donné, vous avez aussi besoin, vraiment, de réharmoniser, de réharmoniser la, votre structure identitaire. Vous comprenez Donc du coup, quand vous allez écrire votre histoire, déjà prenez conscience que la version de l'histoire que vous avez aujourd'hui est donc erronée. Puisque c'est la version de l'histoire vue par le regard de l'enfant que vous avez été. Donc, de la victime. Parce que quand on est enfant, on est fragile. On est dans un environnement où on est fragile. On, on, on est fragile et on rentre dans un environnement qui est l'environnement, moi je parle de la tribu de nos parents. On atterrit dans une tribu dans laquelle nos parents ont posé leurs propres règles à partir de leur histoire. Et on atterrit comme ça et et euh, comment dire et en fait euh, il se trouve que parfois cet environnement là de vie n'est pas celle que l'on souhaite mais absolument pas mais on va tout simplement en tant qu'enfant dans cette fragilité si on l'enfant il n'a qu'un seul but l'enfant il a besoin de se sentir aimé l'enfant il a besoin de se sentir sécurisé et rassuré et quand un enfant n'est pas nourri de tout ça forcément l'enfant se dit c'est moi qui ai un problème, je ne suis pas assez bien, je ne le, du coup je ne le mérite pas, ces interprétations elles vont se faire naturellement, dire ok, c'est donc moi le problème si ça ne se fait pas, c'est moi le problème et en même temps si on est dans des parents qui n'ont pas fait forcément un travail sur eux et au lieu de prendre la responsabilité de leurs émotion, ils sont là à dire tu es compliqué, tu es difficile et eh ben forcément les injonctions elles sont faites, donc à un moment donné quand vous allez faire changer la version de l'histoire en fait c'est aussi une invitation à ce que l'adulte que vous êtes puisse revoir l'histoire à partir de votre regard d'adulte c'est ça la porte de sortie mes amis revoyez votre histoire parce que l'histoire que vous vous êtes racontée jusqu'à ce jour n'est peut-être pas vraiment votre histoire vous voyez et moi je vous le dis parce que c'est vraiment un constat que je me suis fait avec grande surprise avec une grande grande grande surprise je me suis trompé sur certaines choses puis après j'ai eu raison aussi sur certaines choses dans lesquelles j'avais besoin de rétablir la vérité et le dans lequel je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec certaines choses et c'est légitime et normal mais c'est important c'est très important de revoir votre histoire à partir du regard de l'adulte que vous êtes parce que l'enfant dans toute sa fragilité va voir l'histoire que uniquement à partir de son univers à partir de sa réalité il ne peut pas dissocier la réalité pour comprendre les parents c'est à dire quelle est la réalité des parents quelles sont les émotions qui traversent quelles sont les disponibilités l'indisponibilité des parents on ne peut pas faire ça l'enfant a tellement besoin de recevoir donc imaginez que du coup dans la version de l'histoire votre version de l'histoire elle est dans déjà la base basé sur ce petit être fragile qui a besoin d'être rassuré <rire> vous comprenez donc forcément si vous le recevez pas vous allez sentir que le problème c'est vous vous allez quelque part on va se mettre en injonction le rejet lui même parce qu'on s'est dit bah, le problème c'est moi donc en fait vous avez besoin j'espère que c'est clair vous avez besoin du coup de revoir l'histoire à travers le regard d'adulte ok prenez une feuille faites un pas en arrière j'observe la scène qu'est ce que je vois je vois une famille je vois ma mère je vois une femme c'est même bien <rire> de ne pas dire ma mère pour être vraiment sentiment pour ne pas que le l'affectif soit là je vois une femme qui vit de cette façon là de cette façon là et qui a un enfant de cette façon là de cette façon là et vous savez quoi mes amis quand moi je dézoome et que pardon et coucou francine et que je re raconte mon histoire vous savez quoi ma première version de l'histoire c'est moi je dis moi je suis un enfant qui a été j'étais un enfant qui n'était pas désiré donc un enfant qui a été rejeté ma mère a tenté d'avorter à deux reprises donc re, je suis un enfant qui voilà qui euh, qui n'était pas digne au départ d'être dans cette famille imaginez l'interprétation je suis un enfant je suis rejeté au oh. alors que si je regarde avec le regard d'un adulte, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe Il s'agit d'une femme et d'un couple euh, qui déjà financièrement vit et peine à vivre. Ils ont un fils et déjà là financièrement, ils ont du mal à nourrir cet enfant. Ils ont du mal à nourrir cet enfant. Et cette femme si aimante, qui veut vraiment aimer ses enfants et leur apporter tout ce dont ils ont besoin, se dit, je ne pourrai pas faire subir... À un autre enfant ou à celui-là, à mes enfants, la pauvreté, et donc elle se dit Je préfère avorter pour ne pas avoir à faire subir ça à mes enfants. Donc, vous voyez bien que là, on n'est pas dans la même chose. Mon regard d'adulte peut comprendre la réalité. il y a deux réalités séparées la réalité de ma mère, de mon père, il y a des réalités séparées, et ma réalité. Et donc, à partir de là, c'est pas que je l'excuse. Hein. Non, non, non, non, non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais je rétablis les choses. Je rétablis l'histoire, je rétablis la vérité. Et donc, quand je raconte cette histoire, et j'ai dit, je vois cette femme qui avorte, et puis à un moment donné, elle prend une décision avec son mari, et elle décide de le garder courageusement en se disant, nous allons tout faire, mais nous, nous allons permettre à cet enfant de venir au monde. Cette information-là, jamais je l'ai eue. Tant que je n'ai pas repris la version de mon histoire, moi, j'étais focus sur le fait qu'elle voulait me rejeter à travers l'avortement. Alors que je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir des thérapeutes. On m'a mis focus uniquement sur l'avortement et sur le rejet, qui était un rejet fétal. Mais jamais, jamais, personne ne m'a dit que si je revenais, refaisais la version de l'histoire à travers mon regard d'adulte, que je pouvais percevoir ça. Mais vous savez, cette information, que ma mère a fait le choix de dire... Que cette femme a fait le choix de dire on va lui offrir la vie et nous allons tout faire pour nous en sortir oh vous vous rendez compte moi dès que j'ai mais moi je vous en parle mais j'ai aux yeux, parce que dès que j'ai dès que j'ai vu en fait je me dis à quel point j'ai été un enfant désiré en fait je me suis menti en moi même j'ai vu mon histoire qu'à travers un angle de vue et je et toute ma structure identitaire pendant des années, des années, je suis rejetée, je suis rejetée. Je travaille la blessure du rejet, je travaille la blessure du rejet. jusqu'au moment où, en écriture intuitive, je reçois structure identitaire, version de l'histoire. Et là, je me dis, mais merci, cette femme a fait le choix avec mon père de me donner la vie. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je leur remercie, je leur remercie. Et en même temps, dans, dans, mes croyances, dans mes croyances de merde, je me suis dit que mon, mon arrivée crée des problèmes. Puisque dans la version que j'avais auparavant, c'est que ça a été compliqué. Ma mère me disait toujours, tu es compliqué, tu es un enfant compliqué. Et donc je me suis dit, mon arrivée au monde est compliquée. Mais quand je change ma version de l'histoire, qu'est-ce que je vois Je vois en fait que non seulement j'ai été un enfant désiré par mes parents, et en même temps, et en même temps, je suis porteuse de bonne fortune. Parce que dès lors que je suis arrivée au monde, mes parents ont tout fait pour gagner de l'argent. Et donc mes parents ont fait le choix d'ouvrir un restaurant à Madagascar qui a été un restaurant de renommée en plus, dans lequel j'ai aidé mes parents en, en tant qu'adolescente et j'ai été porteuse de cet argent-là. Et en fait, c'est juste pour vous dire que on peut regarder l'angle. Je peux rester sur le fait que je suis rejetée, rejetée à l'état fétal La seule et unique question dans votre version de l'histoire, mes amis, c'est est-ce que ça vous fait du bien Est-ce que ça vous offre la vie que vous avez envie de vivre vraiment Personnellement, non. Il y a toujours des thérapeutes qui vont pouvoir aller voir là. C'est oui. Moi, je ne veux plus. Très sincèrement, je ne veux pas. Et je vais faire le choix de construire ma nouvelle histoire avec le fait de dire, je suis un enfant qui a été désiré. Et je suis un enfant qui a été porteuse de bonne fortune dans la vie de mes parents. Parce que vous savez quoi assez ah, incroyable que c'était, merci pour les cœurs, que je voyais dans ma vie de tous les jours que tous les hommes qui étaient avec moi, quand ils étaient en contact avec moi, ils avaient une expansion au niveau de leur entreprise. Et je me suis dit, c'est fou les jeunes sont en expo À chaque fois que je rentre dans la vie de quelqu'un, je suis porteuse. Je n'avais pas compris que j'étais sur cette, ce champ d'information. Mais je l'étais pour eux. Mais moi, non. Moi, j'ai galéré pour trouver de l'argent. J'ai galéré. Et je me dis pourquoi eux, pourquoi pas moi Parce que je n'ai pas associé cette partie de l'histoire à moi. Est-ce que vous comprenez l'importance de changer la version de l'histoire Et donc. Je vous donne cet exemple et je vous partage vraiment cette partie de ma vie et je souhaite que vous puissiez trouver l'angle. Parce que quand on change la version de l'histoire à partir de votre regard d'adulte, il y a une chose que vous allez faire que vous n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui. Vous allez tenir compte de la réalité de vos parents. De la réalité de vos parents. Ma mère me dit toujours, tu es un enfant compliqué. En fait, il y a aussi une chose qui est importante dans cette version de l'histoire, c'est aller connecter les besoins essentiels de chaque personne. Quel est le besoin de ma mère Quel est le besoin de ma mère qui fait qu'elle fonctionne de cette façon-là Qu'est-ce qu'elle recherche Ma mère, elle, elle a un besoin profond, essentiel. Elle a besoin de faire partie de la tribu. Elle a besoin de faire partie, quitte à se mettre, euh, quitte à mettre ses besoins individuels en retrait. Moi, j'ai un besoin d'exprimer mon individualité. J'ai besoin que ma personne soit prise en compte. Et ça, c'est quelque chose qui était naissant en moi depuis longtemps. Bonjour Adeline et bienvenue. Et en fait, on est très différentes dans nos besoins essentiels et profonds. Mais il y a une chose quand je re raconte la version de l'histoire. Moi, j'atterris dans une tribu qui est celle de ma mère et de mon père. Mais moi, je parle de ma mère parce que mon père a été très absent. Elle est dans sa tribu. Elle est libre de poser les règles qu'elle veut. Elle est chez elle. Elle est sur son territoire. Dans ce territoire-là, j'ai toujours eu... Vraiment, je voulais tellement que ma mère m'aime à travers mes besoins, à travers ce que je suis, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, à un moment donné, mes amis, il y a une chose que j'ai compris dans ce changement de version de l'histoire, c'est que cette femme, elle est bien dans son territoire avec ses règles. Et ses règles, elle, c'est quand tu rentres dans son territoire et dans sa tribu, on fond, la priorité, c'est la famille. La priorité, c'est la communauté, pas toi. Et elle est bien comme ça et elle évolue comme ça donc ce n'est pas le fait qu'elle me rejette c'est juste que c'est son mode de fonctionnement et, et ça ne peut pas être comme ça et, et ça ne changera pas donc ce n'est pas à moi d'atterrir et de lui dire attends faut que tu changes tout parce que là en fait tu as un problème non elle est chez elle elle fait ce qu'elle veut à un moment donné quand je me considère en tant qu'adulte je pourrais dire en tant qu'enfant, ça, ça me correspond pas. Et de par l'autorité, je refuse qu'on m'impose ça. Moi, je refuse que ma vie soit au service de la communauté. J'ai besoin d'exister pour moi aussi. Ça ne veut pas dire que je rejette la communauté, mais j'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'exister pour moi. J'ai besoin de faire valoir mes besoins. J'ai besoin que mes ressentis soient reconnus. C'est important ça pour moi. Et donc, je vois bien qu'on est dans des modes de fonctionnement qui est différents. Donc, ok. Moi, je refuse de vivre ma vie comme elle, elle, le, refuse, comme elle, elle le vit. C'est simple. Je sors de la tribu, je vais construire la mienne. Je vais construire mon territoire avec mes propres règles. Mais vu qu'on on a des fondements essentiels qui sont différents, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas, on ne peut pas être en fusion avec ma mère. Mais on peut être dans des réalités partagées. Parce que je n'ai pas à lui demander de changer. Elle est bien comme ça. Et je n'ai pas, elle n'a pas à me demander de changer. Je suis bien comme ça. Mais cette version de l'histoire m'a permis de comprendre que, en réalité, ce n'est pas que moi je suis compliquée. C'est que c'était compliqué pour ma mère de fonctionner à partir de mes besoins essentiels et profonds. Et donc la solution, quand la solution pour moi, c'est d'être dans mon territoire avec mes propres règles. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il y a une besoin de couper les liens Non. Non. Mais quand je change cette version de l'histoire et que moi je me sens aimée, accueillie et que je me sens légitime dans ce que je suis et que je me dis je suis aimée pour ce que je suis, mes ressentis ont de la valeur. Là je peux construire une relation amoureuse, ma relation amoureuse rêvée. Ça c'est la base, je suis digne d'être aimée et de recevoir de l'amour. Parce que dans mon monde à moi et dans mon territoire, la norme, c'est l'amour. Mais l'amour dans le sens où ma réalité est tenue en compte et la réalité de l'autre est tenue en compte. Donc, quand je remets ma structure identitaire dans mes intégrations et que je change la version de l'histoire dans laquelle je connecte que l'amour était présent, que l'amour était présent, que juste nos besoins étaient différents, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas pu se faire. Ma mère a, a préféré mon frère, par exemple. Mais c'est normal parce que mon frère a les mêmes besoins qu'elle donc est ce que ça veut dire que je suis rejetée est ce que ça veut dire qu'elle m'a rejeté non mais parce qu'on est tous imaginés vous avez des copains et des copines non? les copains et les copines pourquoi on les aime nos amis les amis c'est ceux qui partagent les mêmes besoins que soi. tu vois c'est les personnes qui partagent les mêmes désirs les mêmes envies que soi c'est eux nos amis mais les gens qui partagent pas les mêmes désirs bon ben c'est des copains quoi ou des connaissances ou même pas vous voyez donc est ce que c'est le fait que ma mère me rejette non c'est juste qu'on a des besoins différents mais l'enfant que je suis a interprété cela comme un rejet comme si je suis pas assez bien donc quand je rétablis tout ça en fait je dissous la blessure de rejet d'une certaine façon et de cette façon là de cette façon là je rétablis ma légitimité que je suis digne d'être aimé vraiment et c'est là c'est à partir de cette construction identitaire, je suis digne d'être aimée vraiment. Je suis juste différente, on est juste différent. Mais je suis digne de recevoir l'amour pleinement. Je suis faite pour vivre dans l'amour pleinement. L'amour c'est ma nature, être aimée c'est ma nature. Et là il y a quelque chose qui se passe mes amis, vous savez. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'intègre cette structure identitaire en moi parce que j'ai une version de l'histoire qui me le permet naturellement. Donc l'intégration se fait naturellement. Voilà. Donc j'espère que ces quelques mots vous aideront déjà à mettre en place. Vous pouvez déjà <rire> mettre ça en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, je suis très curieuse de savoir ce qui vous a marqué dans ce live. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous le partager et... Et de vous partager aussi mes mes mes nouveaux insights en tout cas <rire> voilà donc vous pouvez déjà commencer le process bien sûr si vous avez envie d'aller un plus loin et que vous avez dit vous avez envie de dire ok moi j'ai envie vraiment de me rendre libre de mon passé et d'avoir un accès direct au bonheur c'est ça que je veux et j'ai envie d'être accompagnée pour avoir des résultats pérenne dans le temps et des résultats certains et qu'il est temps il est temps là de lâcher complètement le passé j'ai préparé pour vous un programme qui est beaucoup plus complet que ça un morceau de processus que je vous ai donné un programme complet et puissant qui est le programme être libre du passé pour avoir un accès au bonheur qui commence le 12 octobre on part pour six semaines d'accompagnement dans lequel je suis vraiment auprès de vous pour que vous puissiez faire ce shift définitivement. Oui, vraiment. Parce que là, je vous ai juste parlé de la structure identitaire et <rire> la version de l'histoire, mais il y a aussi les pactes scellés dans l'enfance. Donc, ça aussi, c'est important. Je voulais vous en parler dans les lives d'après. Euh, donc, le programme, les avantages principaux, les gens qui me connaissent savent que euh, j'apprécie vraiment d'apporter des programmes transformateurs dans lesquels vous avez des résultats pérenne. Vraiment. Donc, je mets toute une logistique en place pour que ça puisse être possible. C'est-à-dire que déjà, vous êtes dans un groupe restreint de 10 personnes pour que chaque coaching collectif soit aussi personnalisé. Vous avez un coaching one to one pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Euh... Les programmes que je propose, comme je vous ai dit, sont transformateurs et sont théoriques, mais surtout mis en pratique dans votre quotidien. Je, je vais créer un groupe Facebook privé pour que nous puissions échanger durant les six semaines. Donc, en fait, vous êtes accompagné tout le long. Tout le long, je suis là avec vous. Voilà. Et donc, si vous avez, euh, si vous avez déjà d'ores et déjà envie de réserver votre place parce que vous vous dites que voilà, c'est le moment pour vous de... De lâcher votre passé là et d'être accompagné pour que cela puisse se faire. Et là, maintenant, ben c'est à partir du 12 novembre, votre vie va changer littéralement. Moi, je le sais. Donc, euh, inscrivez-vous. Euh, le lien est dans ma bio. Programme « Être libre de son passé pour avoir un accès direct au bonheur » ou sur mon site internet www.armel-timine.com voilà. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles par rapport à ce programme, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez un, un entretien de 30 minutes qui, qui vous est offert. Voilà. Moi, je serais vraiment ravie d'être là au plus près de vous. Pratiquez déjà avec les points de transformation que je vous ai donné là. Et si voilà, si vous avez envie de faire partie du programme, moi, je serais vraiment ravie de vous y accompagner. Je vous remercie, mes amis, pour votre présence. Et n'hésitez pas à mettre un like parce que ça me fait plaisir de savoir que vous passez par là, pour ceux qui regardent en replay. Et aussi, de me laisser un commentaire sur ce qui vous a parlé véritablement. Voilà. Mes amis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et, et gardez bien l'esprit que... Vous méritez complètement et vous êtes digne de vivre la relation amoureuse que vous désirez vraiment. Bisous.